Ce soir j'avais à cœur de, de faire la conférence de presse qui a réussi. Je voulais aussi remettre les maillots de champion, ça se passe bien. Donc euh, nous, nous, nous, sommes, nous sommes confiants euh, que le tout euh, va bien se passer au niveau des équipes invitées. Bon vous avez vu, euh, cinq équipes invitées, j'ai diminué sous le nombre d'équipes par rapport à, à, à, à, au budget. Et puis, euh, nous allons pouvoir équilibrer tout ça pour que nous puissions vivre un, un beau tour de martin. Tout est en place au niveau de sécurité, au niveau presse, etc. Est-ce que tout est en place nous, nous avons beaucoup travaillé avec euh, la, la, la, la police euh, euh, de Fort-de-France qui couvre aussi le lamantin. Nous avons travaillé avec la gendarmerie, euh, mon commandant était là ce soir. Nous avons travaillé en préfecture avec toutes les municipalités. Tout est en place pour que... Euh, nous puissions avoir euh, cette réussite à ce, à ce tour de Martinique que nous n'avons pas organisé depuis, euh, depuis, euh, depuis deux ans. Votre budget est bouclé euh, Oui, là le budget est, est bouclé. Euh, bien entendu, euh, euh, à constater qu'au au, au niveau euh, de, de, de nos sponsors, les sponsors sont là, nous avons essayé d'augmenter les produits euh, mais, mais tout cela, on a pu euh, on a pu équilibrer. Ça veut dire qu'après le tour, le comité cycliste ne va rien gagner, mais en fait, ce dont je souhaite, c'est que nous puissions payer toutes les entreprises qui seront sur le tour. Hein. Quand je dis euh, les entreprises, j'ajoute la sécurité, puisque euh, la sécurité des motards, euh, euh, de gendarmerie, c'est un, un très gros budget. Euh, la sécurité des motards, de la police et ceux qui sont dans tous les carrefours, euh, c'est aussi un gros budget, c'est ce dont je déplore et je lui ai dit la semaine dernière aux représentants du préfet, que nous démarchons des sponsors et puis nous payons à l'État pour la sécurité du tour. Donc tout ça c'est à voir, Me paraît-il que c'est national. Donc c'est un combat à mener parce que bientôt on n'aura plus de sport, on n'aura plus de tour de Martinique si ça continue comme ça. On aura une belle caravane cette année une caravane publicitaire d'une quarantaine, d'une trentaine de voitures, euh, comme d'habitude, qui va distribuer des cadeaux en tête de course. Je sais que le public attend ce moment. Et puis euh, une caravane qui sera à l'arrivée aussi au podium pour euh, euh, animer avec nous euh, les podiums du tour et pour que nous puissions vivre euh, un bon moment que nous n'avons pas vécu depuis deux ans. Président, la question, le problème qui titille toute la Martinique. pourquoi vous avez modifié la dernière étape Pourquoi on ne passe plus par le diamant en se darant des trois Ben, C'est si simple. Hein? Vous savez... Euh, le, le, les, les équipes invitées n'ont pas vécu les difficultés qu'a...